Bonjour à tous, je suis euh, votre humble serviteur, qui se nomme euh, Franck Voila. Euh, N'est-ce pas, il est écrit dans la Bible que euh, celui qui veut être grand, s'est rend serviteur des autres. C'est comme aujourd'hui, je, je, je suis peut-être votre serviteur. Je suis venu pour vous parler de la part de notre Dieu. Euh, je ne sais pas, je n'avais rien préparé comme euh, message, mais je veux un peu ouvrir la Bible. À n'importe quel verset où je vais tomber, ça sera le message que l'Éternel veut nous parler aujourd'hui. Comme dans les temps, comme aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyons un peu concentrés et nous allons ouvrir la Bible. Nous allons voir ce que Dieu va nous parler aujourd'hui. Comprenez Nous sommes tombés dans le livre d'Ésaïe. Non, le livre de Daniel. Daniel chapitre 12, verset 11. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Depuis les temps où ce sera cessera les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination du dévasté, dévastateur, il y aura 1290 jours. Voilà, nous allons relire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et les livres de Daniel, chapitre 12, verset 11. Nous lisons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Le titre de ce chapitre est écrit Les temps messianiques. Nous lisons dans les livres des 12, chapitre 12, jusqu'à... Euh, commence à 11. Depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Amen. Euh, nous allons calculer ensemble avec vous. Voyez vous voyez vous-même, je n'avais rien préparé. J'ai seulement ouvert la Bible. Et je suis tombé dans ce verset biblique et nous allons un peu demander à notre Dieu de nous expliquer un peu ce verset. Daniel chapitre 12 verset 11 Comme on a écrit, nous savons bien Daniel il était dans la captivité euh, au Babylone et il était prisonnier au, au Babylone quand il était dans ces prisons, et il a eu beaucoup de visions, beaucoup de songes et à propos du roi. Du roi le roi Nabucodnetsa, vous connaissez bien. Et Daniel avait expliqué tous les songes de, de, du, du roi. Alors, euh, après à un moment donné, Daniel euh, avait eu un poste dans le gouvernement dans ces temps-là. Et nous ne sommes pas, pas là-bas. Notre problème est que. Les visions que Dan, Daniel avait eu comme vision des de, de, de temps messianiques. Alors, le temps messianique, c'est-à-dire, il a prédit, il a, il, a, il, a, il a prophétisé des choses qui vont arriver dans le temps à venir. Et euh, le, le livre de, de Daniel, c'était que l'ombre des choses à venir. Donc, c'était des choses qui vont venir dans les temps, dans les temps futurs. Alors, qu'est-ce qui allait arriver dans les temps futurs? Il a dit, depuis les temps où cessera les sacrifices perpétuels. Vous-même, vous connaissez bien, les sacrifices perpétuels, c'était quoi? Les sacrifices perpétuels, quand on parle de perpétuel, c'est-à-dire, ce qui va rester éternellement, quoi. Alors, dans les temps les gens sacrifiaient pour que Dieu puisse pardonner leurs péchés. Ils prenaient des boucs, ils prenaient des de, de, de brebis, ils prenaient des chameaux, ils prenaient de, de, de, de tout, tout, tout ce qu'il qu peut posséder en sa possession. Il peut aller à l'église, il donne aux sacrificataires, il sacrifie pour, pour, pour eux. Alors, quand ils ont fait tout cela, c'est ça qu'on a appelé que ce sont des sacrifices perpétuels mais non, on a dit quoi ici on a dit que depuis le temps où ce sera les sacrifices perpétuels alors les sacrifices perpétuels sera cessés. donc on cessera de pratiquer cette pratique qui n'était pas un peu dieu c'est les vision que daniel avait reçu dieu lui avait expliqué ça il a dit que depuis le temps où ce sera les sacrifices perpétuels où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il y aura 1290 jours. Vous-même, vous connaissez bien les abominations que les enfants d'Israël ont commis. Ils ont commis beaucoup abominations. Ils ont fait beaucoup de, de sortes de péchés. Vous-même, vous les connaissez. Mais toutes ces abominations-là, il y avait un temps où Dieu avait promis qu'il va cesser, cesser, cesser. ces abominations-là, sera cessé. Et il a bien précisé du dévastateur. Et il a aussi dit quoi Il y aura 1290 jours. Nous allons les calculer avec vous. 1290 jours, c'est combien On fera combien On va prendre 1290 jours. Quand on prend 1290 jours, On va faire les calculs. On prend 1290 jours, on prend seulement 1 plus 2, ça va nous faire 3. On prend 3 plus 9, ça va nous faire 12. 12 plus les 0 qui restent, ça va nous faire seulement 12. Alors on prend les 12 là, on fait 1 plus 2, ça va nous donner... 3. Voilà. Le 3, les chiffres 3, mes frères et sœurs, c'est significatif. Les chiffres 3, nous allons les voir dans le livre de de de, de. de. de. de. quoi de, Le livre de. de Pierre. Dans le livre de Pierre, notre frère Pierre, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas Pierre. Pierre, chapitre 3. Un Pierre, pardon. Permettez, je cherche un peu ce verset rapidement. Livre de 2 de, Pierre. 2 pierre. pierre, chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce qu'on a écrit dans les livres d'Épitre et de, de Pierre Deuxième épître de Pierre Chapitre 3 Verset 8 Nous allons le lire Moi avec vous ici On a écrit quoi ici hmm. Chapitre 8 Mais il n est une chose bien aimée Que vous ne devez pas ignorer C'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le chiffre 3, ça nous représente quoi Ici, on nous parle de un jour est égal à mille ans et mille ans est égal à un jour. Nous allons prendre encore dans les livres de Jean, là où Jésus-Christ explique que détruisez ces temples et je les rebâtirai dans trois jours. Alors, quel temple, de quel temple il s'agissait-il Il, il s'agissait de son corps qui sera détruit pendant deux jours et le troisième jour il va ressusciter des morts. Alors, le chiffre 3, c'est ce que je vous parlais euh, tantôt là, que le chiffre 3 signifie le 3, c'est un chiffre qui signifie beaucoup de choses, c'est-à-dire les 3 jours, les 3 jours, un jour devant le Seigneur est égal à 1000 ans, et 1000 ans c'est un jour. C'est-à-dire quand on fait les calculs de millénaire, on va voir que depuis que Jésus-Christ était mort, jusqu'aujourd'hui nous sommes dans le 3 millénaire. Parce que les millénaires, pour totaliser le millénaire, on commence par 1 jusqu'à 1000. Jésus-Christ est né au long zéro. Si nous prenons le long zéro, on commence à calculer jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les 2020. Alors le 2020, là, si on prend 1000 plus 1000, ça fait 2. Des milliers, c'est-à-dire 2 jours. On prend le, le 20, là, qui, qui, qui, qui nous avons déjà commencé, là, ça fait... Euh, 2000 plus 20, c'est à dire, nous sommes déjà au début de troisième millénaire. Voilà les chiffres 3, c'est que ça nous représente, c'est à dire le troisième millénaire. C'est le, le, le chiffre que je, Daniel avait vu comme une vision de Daniel. Dieu, Dieu lui avait parlé de trois millénaires. Le troisième millénaire, c'est le temps messianique, c'est le temps que Dieu avait prévu de, de, de changer toutes choses. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans les temps messianique Parce que nous sommes déjà dans le troisième millénaire Je sais que beaucoup sont là en train de me suivre Je vous parle, moi votre frère Le millénaire, je n'avais rien préparé C'est Dieu qui m'a donné ce message C'est pour vous parler mes frères Faites attention Nous sommes dans les temps messianiques, Troisième jour, troisième millénaire nous sommes dans les 2020. Le 20, là, c'est déjà. Le, nous sommes en train déjà dans le troisième millénaire. Alors c'est le temps où cessera les abominations. Le temps où cessera c'est le, le dévastateur, terre là. Depuis les temps là, le sacrifice perpétuel doit cesser, mes frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui. Vous-même, vous les connaissez bien. Il y en a d'autres. Au jour de Pâques, qu'est-ce qu'ils font Au jour de Pâques, ils il, il n'aiment pas toucher le sang. Au jour du Pâques, ils n'aiment pas euh, toucher le, le sang de poissons, le sang des de, de, de boucs, le sang de tout. Toutes ces choses-là, Jésus-Christ était mort sur la croix. C'est lui qui est le sacrifice, le dernier sacrifice. C'est-à-dire qu'on ne va plus continuer à sacrifier des animaux, à sacrifier le, toutes les créatures, parce que nous sommes dans temps messianique, c'est le temps où tout le monde doit marcher par amour amour c'est quoi l'amour du prochain, l'amour de Dieu c'est à dire aimer les prochains aimer Dieu Dieu, on ne le voit pas hein? mais aimer Dieu c'est aimer quelqu'un qui tu vois, si tu aimes n'importe quelle personne, quel que soit son rang social, quel que soit euh, sa physionomie, quel que soit, soit sa, sa forme, c'est il est la créature, il est la représentation de Dieu. C'est-à-dire, tu dois aimer tout le monde comme tu le vois. Il faut pas être quelqu'un qui, qui fait... La différence des, des, des, des humains qui fait la différence des races, qui fait la différence des, des, des, des, des tribus, qui fait la différence des, des patries, ce n'est pas bien. On doit nous aimer les uns les autres. Le noir, le blanc, le, le, le, le, le rouge, le, toutes sortes de races aimons-nous les uns les autres dans l'amour de Dieu. Dieu ne veut plus dans ces temps ici, nous sommes dans les temps messianiques, de continuer à vivre dans les abominations que nous voyons, même dans les réseaux sociaux. Euh, les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux. Tout ça, ce sont des abominations. Ça doit cesser parce que nous sommes dans les temps messianiques. Dans les troisième jours, le chiffre 3, que Dieu avait prévu dans les bibles tout le monde doit vraiment se conformer doit vraiment faire la part des choses. Nous, vous voyez, tout le monde, nous sommes dans les moments, nous sommes dans un moment de confinement. Pourquoi Dieu a voulu que nous soyons aujourd'hui en ce moment ici? Et pourquoi tout le monde doit être confiné? Mes frères et sœurs, c'est le moment de faire les rétrospections. C'est-à-dire quoi? De vous regarder en vous-même, dans ton cœur là, tu veux faire la prière pour que Dieu puisse nous enlever dans cet état tu veux faire la prière pour que Dieu puisse sauver le monde Tu veux faire la prière pour que Dieu puisse voir un peu Pourquoi Il doit y voir un peu. Pourquoi aujourd'hui nous sommes confinés tout le monde à cause de, de, de personnes qui ont fait ce quoi là On ne sait même pas d'où ça vient cette, cette situation. Mais on, connaissait, on connaît quand même que nous sommes dans les temps messianique. Dieu a voulu que tout le monde soit confiné pour que qu'on puisse un peu cesser de faire le mal. Parce qu'il y a beaucoup de mal qui se fait sur la terre, sous la terre. Les gens s'entretuent. Les gens se font de des histoires. Les gens se calomnient. Les gens se tuent. Les gens se, se, se, se mentent. Les, les gens volent. Les gens tuent. Les, les, les, les violent. Les, toutes sortes de, de, de, de, de, de mal qui, qui, qui se font sur la terre. C'est pourquoi mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous ai parlé en un peu du temps seulement pour que chacun de vous puisse là où il est dans sa chambre ou dans sa maison puisse faire la, le, le bilan le bilan du péché qu'il a commis le bilan de tous les mals qu'il a commis et aujourd'hui faisons un peu un changement dans notre vie dieu va exaucer la prière de tout le monde dieu va accepter vos prières parce que nous sommes dans un moment où Dieu a voulu arrêter un peu toutes choses pour que chacun de nous puisse faire l'examen de conscience, de voir un peu son comportement, comment il s'est comporté, qu'est-ce qu'il faisait avant et aujourd'hui. Pour que tout soit remis en, en, en bonne et due forme, on doit quand même changer nos comportements, changer notre vie. Acceptons de faire ce qui est bien et Dieu va accueillir tout le monde acceptons de faire, de cesser ce qui est mal, de cesser de faire ce qui n'est pas bien devant notre Dieu, de faire ce qui est bien devant notre Dieu, Dieu va accepter tout le monde, Dieu va écouter nos prières, Dieu va faire tout. Parce que chacun de nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous croyons Que Dieu exauce la prière de, de, de méchants. Attention, Dieu il est bon, il est riche en bonté, mais il est lent la colère. C'est pourquoi sa lenteur, il a donné le temps pour que tout le monde puisse un peu changer. Les serviteurs de Dieu ont prêché partout, par-ci, par-là. Il a écouté, qui a entendu voulait il fait changer mais tout le monde ne veut plus changer tout le monde comme ah, sa nature de l'ancien c'est à dire son vieil homme il veut plus changer son vieil homme il est resté la même il était méchant jusqu'aujourd'hui les méchants il était bandit jusqu'aujourd'hui les bandits il était assassin jusqu'aujourd'hui il est assassin il était criminel jusqu'aujourd'hui les criminels il était euh, coureur de jippon jusqu'aujourd'hui les coureurs de jippon il était euh, cupide jusqu'aujourd'hui, le il était médisant, jusqu'aujourd'hui, il est médisant. Oh, on doit vraiment changer, mes frères et sœurs, nous sommes dans temps messianique, vous revoyons un peu nos comportements, Dieu va exaucer les, la prière de tout le monde dans les moments de confinement, il va faire quelque chose pour nous. Ok, je dois quand même remercier notre Dieu, merci Seigneur pour tout ce que tu as accordé aujourd'hui, de prêcher un peu cette parole, jusqu'à ce que je finis, mon Dieu, Laisse que cette parole puisse pénétrer dans le cœur de tout le monde pour que tout le monde puisse changer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.